Aujourd'hui, je veux prendre la défense d'une émotion magnifique, comme toutes les émotions, la colère. On nous a appris qu'elle était mauvaise conseillère, qu'elle nous aveugle ou nous fait voir rouge. Bref, qu'il faudrait arriver à la contrôler, la maîtriser ou nous en couper, sous peine de perdre les pédales et le contrôle dangereusement. Tout ceci est crétin, inefficace, inutile, et je veux vous convaincre que le seul vrai danger, c'est de continuer à entretenir une vision négative de la colère, au contraire, nous devons apprendre à l'utiliser. Dans cette première vidéo, nous allons remettre les choses au clair, sur le sens et l'utilité des émotions en général, et de la colère en particulier. Et dans les prochaines vidéos, nous rentrerons ensemble joyeusement dans le détail du mode d'emploi de la colère. Bien sûr, j'attends vos questions, vos objections, vos histoires, pour, au fur et à mesure, creuser le sujet dans des directions qui vous soient utiles. Procédons par ordre. D'abord, il n'y a pas d'émotions positives, la joie, et d'émotions négatives, toutes les autres, Peur, tristesse et colère. Il n'y a que des émotions agréables, la joie, ou désagréables, peur, tristesse, colère. Encore, qu'on puisse trouver agréable d'avoir peur dans une attraction de montagne russe ou en regardant un film d'angoisse. Ou bien on peut aussi trouver agréable de parler de sa tristesse à quelqu'un. Ou voir une personne s'excuser et s'engager à ne pas refaire une chose à l'origine de notre colère. En tout cas, valoriser ou dévaloriser telle ou telle émotion est pour moi une annerie. Pourquoi parce que toutes les émotions ont une double utilité. Elles nous indiquent que quelque chose vient de se produire dans notre environnement et des conséquences possibles de cet événement sur notre équilibre intérieur. Deuxième utilité, les émotions sont une magnifique source d'énergie pour justement rétablir notre équilibre et augmenter notre bonheur in fine. J'anime des stages de deux jours sur les émotions, donc si je veux que cette vidéo reste dans un timing supportable pour vous, je vais me centrer sur la colère. Qu'est-ce qu'elle m'indique Que quelque chose vient de se produire, que quelqu'un est rentré dans mes frontières et menace mon confort. En me coupant la voix dans les bouchons, en ne faisant pas la vaisselle ou en ne me rendant pas un dossier à la date prévue. La colère nous indique que quelque chose ne nous convient pas. Ça, c'est la première étape. Lorsque j'identifie les manifestations physiques de la colère, par exemple, élévation de la pression sanguine, accélération du rythme cardiaque, mâchoire qui se serre, visage qui se ferme, épaules qui se tendent, je vais réfléchir et identifier ce qui s'est passé dans mon environnement et pourquoi je suis en colère. Ça n'est pas le dossier en retard qui est à l'origine de ma colère. C'est le fait que du coup, j'ai l'impression que la personne en face ne me respecte pas, ou du moins ne respecte pas, mon travail. Deuxième étape. Je vais réfléchir à ce que je vais obtenir pour rétablir mes frontières et utiliser l'énergie de la colère pour faire une demande ferme, directe. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai pourquoi ça n'a rien à voir avec hurler, menacer ou encore moins être violent. Le bon usage de la colère, c'est accorder à l'autre la même valeur qu'à soi-même et donc ne pas l'attaquer lui, mais refuser l'un de ses comportements et lui dire ce qu'on veut à la place. Prenons l'exemple d'une indépendante dont la facture n'est pas réglée par son client. Attitude malheureusement classique des entrepreneuses qui travaillent avec moi. Euh, pardon de vous relancer, c'est juste pour savoir si vous savez quand est-ce que la facture sera payée. Réponse probable, euh, bientôt. Ou bien même une imitation de cette attitude passive et impuissante. Euh, oui, on est désolé, on fait le nécessaire, euh, bien sûr, ça devrait plus tarder. Mieux vaudrait sans doute dire... Je suis en colère parce que vous en êtes à 70 jours à date de facture, alors que vous vous êtes engagé à me régler en 30 jours. Et je suis en colère parce que je ne me sens pas respecté. J'ai l'impression que vous vous moquez du travail que j'ai fourni. Donc, ce que je vous demande, c'est de me payer avant la fin de la semaine. Allez vous le faire. Une fois que la colère nous aura permis d'obtenir ce que nous voulons, elle va disparaître. Elle aura fait son job. Si nous restons en colère, c'est soit que nous n'avons pas identifié ce qui en est à l'origine, soit que nous avons un problème avec cette magnifique émotion. La semaine prochaine, je vous montrerai pourquoi il est essentiel de nommer cette émotion et comment le faire. Puis, dans une troisième vidéo, je vous montrerai que ce n'est pas la colère qu'il faut craindre, mais la rage et ses conséquences. Enfin, dans une quatrième et dernière vidéo, je vous montrerai comment faire une demande efficace. Enfin, du moins, ça c'est ce que j'ai prévu pour l'instant. Bien sûr, je modifierai le programme ou je le compléterai en fonction de vos remarques,